Ce n'est plus un doigt qu'on leur met, c'est tout un bras On a perdu du gras, tout comme on a perdu des gars Le taf paiera, un jour ou l'autre je mettrai les voiles Envie de faire du ça j'ai envie de faire du sale. Ça me rassure quand j'suis dans ma bulle Ta musique marche, on lui casse les recules. Y Y'a plus d'un an que j'ai pas gratté j laisse mon planer, j'ai la fusée Même si sur Sky on n'est pas diffusé J'connais le bail et même à déguster T'as du talent quand t'as de l'argent N'oublie pas ce qui était là avant Maintenant dis-moi toi tu vas faire quoi T'as oublié que t'es à l'écart Soit disant qu'on ne se connaît pas Pourtant tu pensais tourner la page Bref, Je ne vais pas t'écrire un texte, il ne mérite pas J'ai pas besoin d'une Rolex pour comprendre que le temps je l'ai pas Ce n'est plus un doigt qu'on leur met c'est tout un bras On a perdu du gras tout comme on a perdu des gars Le taf paiera un jour ou les fais alors j'en paie les frais Le terme fait plus aucun effet On s'était dit qu'on se referait Que dans dix ans on se reverrait Non je ne suis pas né dans la hure On est tous les mêmes face au mur J'en vois trop taper dans la pure Refraie je t'assure Y'a pas de verdure Entre la société et moi y a aucune compatibilité J'ai pas copié dit dans je me suis fait seul, toi tu parvenais. Je rappais pendant que mes potes s'amusaient. Je lâchais pas le studio et je m'enfermais. Le parcours subi m'a esquivé. Vanter les prends pour l'amour. Ce n'est plus un doigt qu'on leur met, c'est tout un bras. On a perdu du gras, tout comme on a perdu des gars. Le taf paiera, un jour ou l'autre, je mettrai les voiles. Envie de faire du sale, envie de faire du sale.